Oui, euh, Monsieur Edouard, euh, M. Edouard, oui, euh, vous allez bien Et là, j'avais l'impression d'être, mais tu sais, une caricature du bon coin, quoi. C'est-à-dire vraiment, ça, ça ressemblait à une, à une escroquerie du, du bon coin, ou de... Fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne de dominante. Comment elle s'appelle, votre je, je, je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai dit. Okay. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Bon, alors aujourd'hui, il est question de police et de Kaira. Euh, cette histoire, ça fait un certain temps que j'avais envie de te la raconter. L'heure est venue parce qu'elle est classée. Donc voilà plus de secret d'État. J'avais pondu une vidéo, c'était avant l'arrivée de Christophe, notre nouveau chef monteur, et c'était également le mois précédent le, la survenue des Gilets jaunes. Et cette vidéo, je l'avais appelée « Violence en vue en France ». Et je m'étais inspiré d'un certain nombre de faits divers des journaux. Il euh, y avait notamment eu une baston dans un Ikea, une baston dans un, dans un KFC, une agression par-ci, une agression par-là. Et j'avais dit, on va assister à une recrudescence des faits d'armes et des violences sur la population entre guillemets lambda, quoi. Parce qu'en fait, les flics sont, en ont plus cassé qu'on les empêche de répondre aux provocations des racailles. D'ailleurs, on ne m'en sait pas, assez gré, je trouve, de cette prévision. Parce que je l'ai dit un mois avant gilets. Les on mettra la preuve là dans, dans le coin de l'écran et c'est exactement ce qui s'est passé quand le peuple de France est allé protester pour les, les motifs qu'on connaît et euh, qu'il a été borné, qu'on lui a taillé des mains, etc. Alors que évidemment, on a vu à, à de nombreuses reprises depuis, notamment pendant le confinement, mais pas seulement que quand ce sont les banlieues qui provoquent, alors là, il y a pas de, personne n'était éborgné, on ne perd pas de main, et puis il faut vraiment qu'ils se livrent à des rodéos sauvages pour potentiellement être blessés. Il y a une double échelle de la violence dans les punitions et dans la répression, selon qu'on s'appelle qu Dupont ou selon qu'on s'appelle Et Enfin, je dis Toufik au hasard, hein, prenons un prénom prenons pas le prénom du prophète, parce que c'est peut-être un peu dangereux, on ne sait pas, euh, disons on va dire un prénom représentatif de, de ce que mon copain Pierre-Yves appelle la RATP, hein, la religion de l'amour, de la tolérance et, et, et de la paix. Alors, juste avant de commencer l'anecdote qui est 100% vécue, qui s'est produite l'année dernière, et alors j'ai tous les éléments, pour quiconque en douterait, euh, vraiment j'ai tout, hein, j'ai les courriers, j'ai les mails, etc. Tout est à, des, à, à disposition, on ne le montrera pas, parce que ce sont des éléments d'ordre, de, de, enfin euh, ben c'est des courriers de la police, etc., on ne les montrera pas. Juste le jingle. jingle, merci Christophe. Alors, mai 2006, mai 2020, 14 ans que je vous raconte mes carabistouilles sur les hommes et les femmes et euh, que j'écris les contenus les plus, euh, les plus sérieux sur le sujet disponible en français. 14 ans, c'est également l'occasion de bénéficier de la plus grosse remise de l'année avec la remise anniversaire que Christophe a maintenant vous expliquer. Donc 14% de réduction. Non, 14, il manque un autre. 14 ah, non, pour non, tout non. le monde. Alors, non, non, c'est toute l'année. Non, voilà. non, tu mets des trucs dans ton panier, t'en mets 2, t'en mets 3, t'en mets 4, et il y a une petite euh, pourcentage de réduction qui augmente. Non, non, on le laisse à part. Okay. 14 ans, 14%. 14%. Mais, Mais si on s'abonne à, si à la chaîne. On a 14% supplément. Et hey, nono, plus 14, plus 14, ça commence à faire de la maille, ça commence à peser. Donc, ça va être le moment. Hein, si vous aimez ce que je dis tout au long de l'année, si, si vous me trouvez pertinent dans les études de cas, si vous me trouvez pertinent dans les courriers des lecteurs, sachez que là, ça, c'est pas vraiment bosser. Là, on bafouille, on plaisante. Le vrai boulot, le vrai taf, le fond, c'est les conférences, c'est les séminaires. Lisez les témoignages, il y en a des centaines sur le site. Je jure devant euh, tous les dieux de toutes les religions monothéistes que vous voulez, que ce ne sont pas des témoignages bidons, voilà. Ce sont des vrais gens, parfois ils mettent même leur, leur nom de famille. Euh, et puis de toute façon, bon, bah, si vous ne me croyez pas, hein, vous allez voir mon directeur de la publication ce qu'il qui, qui va vous dire. Christophe Figure-toi que euh, le début de juillet 2019, euh, j'ai passé une journée merveilleuse. Alors, il y a des journées euh, maussades, comme aujourd'hui, il y a des belles journées, et il y a des journées merveilleuses. Genre, tu vois, au-dessus. Et ah, Christophe connaît les références. Ah, j'ai vu que ça l'avait fait rire. Donc, Christophe est un petit peu mal, mal pensant. C'était une semaine en Toscane avec un groupe d'amis que j'avais organisé depuis euh, des mois et c'était une des plus belles journées. On est allé déjeuner dans une, euh, dans une trattoria dans la zone de Cortona, dégustation de vin, euh, Léo butinait la Marie dans les buissons. Enfin, tout était, euh, tout était merveilleux. Tu la connais pas la Marie toi C'est une fille qui est venue là, me dragouiller, euh, caresser le bureau en gémissant. Euh. Puis après, elle a butiné Léo. Il bon, y a des filles comme ça, hein, leur, leur prénom leur est destiné, en fait. Hein. Et, et au milieu de cette journée quasiment providentielle, je reçois un, un email. J'ai le tort de checker mes emails. Euh, J'ai déconnecté cette boîte maintenant, et enfin, je ne la consulte plus en mobilité, comme on dit. Là, je lis un email et je vois un, une entête extrêmement étrange avec des caractères genre E06 blablabla, bla bla bla, at, uh, at machin, uh, tiré police. Donc là, je me dis, c'est un spam, c'est une connerie, etc. Donc je lis, je lis quand même le corps du mail par curiosité. Et c'était, voilà, monsieur, merci de, rentrer, euh, merci de rentrer en contact avec nous blabla, bla, euh. puis je peux dire maintenant son nom, parce que le type est parti à la retraite quelques semaines plus tard, donc il doit l'être, euh, Brigadier Louis. Donc, euh, évidemment, enfin, j'y crois pas une seconde, tu vois, donc je me dis, bon, décidément, les spams, c'est de plus en plus con, parce que il n'y avait pas de tampon, enfin il n'y avait pas de, de, de, de, tampons, y avait pas de, de corps, il n'y avait pas de mise en forme, c'était vraiment du texte brut, avec euh, de, un pauvre numéro de portable et un pauvre numéro de fixe en bas, euh, Brigadier Louis, euh, et puis euh, l'adresse email d'origine était, était étrange en fait. Mais enfin, il y avait quand même, euh, il y avait quand même je crois, gouve police dans le. Enfin, un truc comme ça. Tu vois, il y avait quand même de, une, un, un suffixe un peu sérieux quoi. Donc trop sérieux pour que je, je balaye d'un revers de main l'histoire. Du coup, je mets mon informaticien sur le coup, je transfère à Nico en me disant écoute, est-ce que tu peux me checker l'adresse IP de cette histoire au cas où euh, il me dit qu'il voit effectivement que ça vient de Nice euh, et qu'il ne peut pas m'en dire plus. Euh, J'essaie je, je d'appeler un, un des numéros, euh, ça décroche pas, machin, etc. Bon, je finis par avoir la, la personne au téléphone qui me rappelle en fait. Et alors là, le sketch commence. J'entends oui, euh, monsieur Inouer, euh, monsieur Daniel, oui, euh, vous allez bien. Et là, j'avais l'impression d'être, mais tu sais, une caricature du Bon Coin, quoi. C'est-à-dire vraiment, ça, ça ressemblait à une, à une escroquerie du, du bon coin ou de... Donc je, je, je continue à être très dubitatif, mais enfin, je sais pas, un zeste de curiosité ou de, ou de crainte, tu vois, Bon, police, machin, j'ai un casier vierge, enfin j'ai aucune histoire avec la police, j'ai rien. Et euh, le mec m'explique que, donc toujours avec sa voix nasillarde quasiment de troll quoi, euh, qu'il y ait une plainte euh, déposée contre moi, euh, donc évidemment j'en demande le, le motif, et là, il, il me dit avec un air ultra satisfait et fier de lui qu'en fait, je n'ai pas le droit d'accéder au motif euh, puisqu'il ne m'a pas identifié. Donc là, on rentre dans une logique un peu parallèle. C'est-à-dire, je vous envoie un mail, vous me rappelez, je vous rappelle et je ne vous ai pas identifié. Donc je lui dis, qu'est-ce que vous voulez Ma date de naissance euh, Je suis né le 7 avril 1978 enfin, euh, Non, non, non, euh, ça, ça ne vaut pas, je ne vous ai pas identifié. Donc en fait, il va falloir venir au commissariat de Nice-Saint-Augustin c'est-à-dire, en fait, c'est le commissariat qui se trouve en bas, de là où j'ai passé une partie de ma vie, et de là où se trouve ma, ma société, mon siège social. Donc ce à quoi je rétorque que dans l'immédiat... Je ne voulais pas dire exactement où j'étais, à l'étranger, machin, parce que j'avais peur qu'en entendant étranger, tout à coup, ils il se disent que j'avais échappé ou fui ou quoi que ce soit. J'étais en vacances, j'étais en vacances, j'avais le droit, il n'y avait pas le Covid, il n'y avait rien du tout, j'étais juste en vacances, j'étais sur un chemin de campagne euh, entre deux Cyprès en Toscane. Et euh, il, euh, il m'ordonne de, de, de, de lui donner des dates pour venir, donc ce à quoi je réponds que dans l'immédiat ce n'est pas possible, et que si lui refuse de me dire ce que c'est parce qu'il ne m'a pas identifié, je dis mais moi, qui, qui, qui me dit que vous êtes officier de police Là je vois un 06, je, suis, je, je reçois un mail avec une adresse bizarre et je suis identifié par un 06. Je, enfin, je, tout ce que j'ai, c'est un 06. Je ne sais pas qui vous êtes, en fait. Donc là, euh, il monte dans les tours immédiatement et il devient extrêmement grossier. Et je me dis, c'est pas possible. Enfin, un officier de police ne peut pas être grossier. Mais vraiment, des, des termes grossiers, quoi. Oh, mais oh, ça fait chier euh, oh, Je savais que ça se passerait comme ça Mais monsieur, mais, mais, mais calmez-vous. Enfin, vous n'avez pas à être grossier avec moi, je n'ai pas été grossier avec vous. Je vous demande le motif de votre appel, vous ne me répondez pas. Vous me dites qu'il faut venir de toute urgence, moi je ne sais même pas euh, qui, qui, qui, qui, qui vous êtes, et, et vous m'insultez. Et donc il dit « Oui, alors puisque c'est comme ça, euh, euh, je vais venir déposer une convocation dans votre boîte, etc. » Donc là, je me, je me calme un peu en disant « Bon, écoute Stéphane, euh, tu ne peux pas raisonner avec cette personne, le mec il est à cran, il est à bout, donc euh, bah, il va te déposer une convocation, et puis, et puis, et puis voilà quoi. » Et je lui dis, par contre, monsieur, moi d'abord, un, je vais appeler le commissariat pour savoir si, si vous existez, et deux, si vous m'insultez de nouveau, vous allez me passer un supérieur, parce que moi, je veux que cette conversation soit enregistrée, parce que je veux montrer comment vous parlez aux citoyens, comment vous parlez aux gens. Vous n'avez pas à être grossier. Je n'ai pas été grossier avec vous, vous, vous policier ou pas, vous n'avez pas à être grossier avec moi. Le mec, ça l'énerve, et il m'insulte, mais il me, il, me, il me conchit, quoi. Il m'injurie au téléphone, et j'en reste bouche bée. Parce qu'évidemment, tu ne peux pas répondre, es obligé, es, tu, tu gardes ton câble, sinon il y, y a affront, il y a outrage, tu vois. Et, et, et pendant qu'il m'insultait, je disais, je désire que cette conversation soit, soit enregistrée. -dire, enregistrée, J'avais pas le temps, moi, mais je voulais qu'on entende comment le mec m'insultait. Me, et il me promet que voilà, il euh, y aura une convocation officielle, blablabla, déposée dans ma boîte. Je raccroche. La convocation, je te le dis tout de suite, n'est jamais arrivée. Mais c'est pas fini. Euh, comme j'ai une affaire judiciaire en cours qui est un procès avec une, un journal qui, qui m'a diffamé qui s'appelle 20 Minutes, je me dis c'est forcément ça. Et donc, comme des témoins ont été entendus par la justice l'année dernière, certains témoins ont peut-être dû feinter en disant je sais pas quoi, euh, qu'ils avaient été harcelés, machin. Donc j'appelle l'avocat qui s'occupe de cette affaire, j'en ai plusieurs des avocats, mais en tout cas celui qui, qui suit cette affaire, Maître, maître Teboul. Vous verrez qu'il y a une petite récurrence dans mes avocats, je ne vous la dis pas, je vous la laisse deviner. Hein. Euh... <rire> et, et je dis, écoutez, maître Teboul, il y a sans doute quelque chose euh, par rapport à, à M6, parce que je viens d'être menacé et insulté par un commissaire, de, par un, un officier de police. Quoi. Et il me dit, ah non, c'est pas normal ça, monsieur Edouard. Ça n'a rien à voir avec l'affaire, c'est pas possible. Il me dit, ou qui Donc je dis, bah, un tel, un tel, tel commissariat. Il me dit, non, par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler moi. Je vais, je vais me faire passer pour votre avocat dans cette affaire. Il l'était pas. J'avais pas. Il y avait un, il n'y avait pas d'affaire. Deux, j'avais rien fait. Et trois, j'avais pas d'avocat encore. Il me dit, je vais me faire. Je vais dire que je, je vous représente. Et à moi, ils sont obligés de répondre. Donc, euh, il appelle. J'essaie de faire des cuts évidemment, parce que toi, tu cuts, mais moi, je cut déjà dans l'histoire. Il me dit, le, le, je vous rappelle quelques quelques heures après, parce que ça a mis euh, peut-être une, une heure. Allez, allez, allez, je l'ai fait à une heure. Une heure après, il me rappelle en disant, écoutez, Monsieur Edouard. Euh, parce que moi, j'arrivais pas à joindre ce connard de, de flic, ça répondait pas et tout. Et donc, tous les deux ont tombé sur le répondeur, qui disait, euh, effectivement, euh, gendarme euh, police nationale. Donc ça, euh, j'avais bien compris que ça allait être la police nationale, que c'était pas un, un troll ou un spam. Par contre, ça disait pas euh, ni son nom, euh, ni sa fonction, ça disait, euh, oui, euh, service ITPJE, enfin, tu sais, le, le, leurs acronymes, là. Et il me dit, euh, par contre, monsieur Edouard, euh, vous avez entendu... L'avocat, hein. Tu suis... Vous avez entendu, par contre, le nom du, du service sur son répondeur Et je dis, ouais, les initiales, là, euh, ça doit être son... Il me dit, ouais, non, mais ça, il y a un problème, c'est que ça, euh, euh, ça, c'est les viols, euh, les agressions et les homicides. Là, là voilà, c'est là que tu vois de quel bois on est fait, quoi. Là, je me suis, mais monter une tension, je devais avoir mais je sais pas, mes 32 tensions artérielles, il faisait 40 degrés en été, je me suis mis à avoir froid. Et quand à froid, en plein soleil, par 40 degrés, et là je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et j'ai repassé dans ma tête, évidemment, qui, qui Et il n'y a personne, j'avais personne, j'ai pas de... De, de supposer euh, une litige ou rien avec personne, tu vois. Je me suis, qui sait, c'est pas une ex, c'est pas possible, ça peut pas être elle, ça peut pas être elle, ça peut pas être elle. Et euh, il me dit, bon bah écoutez, euh, ça, je, vais, je vais retenter toutes les heures, toutes les, je sais pas, toutes les demi-heures de rappeler, de rappeler. Et, et là, euh, il me laisse, et il raccroche, et là le silence devient euh, palpable, c'est-à-dire que tout à coup, on est au milieu de la campagne, j'entends les, les, les, les, les cigales, le craquement du gravier. Et mes amis sont là, euh, ça va, t'as l'air livide, quoi. Et j'ai passé mes deux heures, je crois plus de deux heures, mais épouvantable. C'était vraiment mais, ma pire journée de la décennie. Je me voyais en prison, je, je me voyais aux assises, je me voyais déféré, je me voyais en garde à vue. Enfin, c'était horrible, horrible, horrible. 16 h 16 h 30, 16 h 15, je sais plus. Avocat te boule, je saute sur le téléphone, je dis allô, allô il me dit, bon, écoutez, ok, calmez-vous. Euh, en fait, le répondeur est erroné, c'est un vieux répondeur, ils ne l'ont pas mis à jour. Donc déjà, voilà. Mais en fait, il y a quelque chose. Et donc il me dit, écoutez, je vais parler. Voilà, en fait, euh, bon, c'est pas grand-chose, c'est un client qui a porté plainte. Et je dis, mais c'est bizarre, parce que quand même, euh, y il aurait, y aurait une gradation, euh, si vous voulez. Euh, comment, comment il s'appelle donc, euh, il me donne son nom, etc. Donc, je cherche dans mes, dans mes dossiers. Et on trouve effectivement, Quentin et moi, donc Quentin de la compta, hein, et on trouve effectivement un vieux cas que j'avais complètement oublié, qui remontait à l'année passée, et à l'anniversaire euh, euh, du site 2018. Et en fait, quelqu'un, pendant l'anniversaire 2018, avait commandé environ 25 demi-journées de séminaire. Donc, même avec les remises, à l'époque, c'était donc... Euh, 12%. Merci, donc c'était nono plus 12 plus 12, donc ça faisait quand même quelque chose comme je sais plus, 30 ou 40% de remise quand même, au total, mais ça faisait quand même plusieurs milliers d'euros. Et cette personne, qui avait donc bien soigneusement tout téléchargé, puisque nous on, a, on, a, on est moderne, on a une base de données, on voit qui télécharge, qui télécharge pas, avait en fait exigé, deux jours après ou trois jours après, le remboursement intégral de toute la commande, au titre qu'il euh, n'avait pas bien compris ce que c'était, euh, etc. Donc, euh, bon, je l'avais gentiment envoyé se faire enculer, poliment, hein. Je veux dire, j'avais pas encore de directeur, mais enfin, euh, je lui avais répondu que c'était un petit peu gros, qu'il y avait des conditions générales, qu'un fichier numérique, une fois, euh, une fois acquis et une fois téléchargé, n'était pas remboursable. Sinon, c'est facile. Tu télécharges toute la musique d'Amazon ou de la Fnac ou de machin. Tu vas sur Apple, tu fais acheter, acheter, acheter, acheter, acheter pour, pour X milliers d'euros. Puis après, tu dis, euh, non, en fait, euh, j'aime pas trop ce chanteur, remboursez-moi, quoi. Enfin, c'est une plaisanterie. Donc ça ne tenait sur aucun point, en fait. Ça ne tenait pas du point de vue juridique, ça ne tenait pas du point de vue de la technique, puisqu'on avait la preuve qu'il avait tout téléchargé, Puis ça, même sur le point de vue du sur, sur le bon sens, quoi. Donc j'avais répondu à trois reprises. Premièrement, euh, écoute, euh, je ne suis pas sûr de ta demande, tu as des, des centaines d'études de cas en ligne, tu as 50 ou 52 extraits de séminaires gratuits en ligne. Il y a une playlist, là, regardez sur la chaîne, il y a 52 extraits gratuits de séminaires, et tu nous dis que tu ne comprends pas ce que tu as acheté. Bon, d'accord Il insiste. On l'appellera Toufik, c'est le fameux Toufik de la, de la RATP, là. Donc, Toufik de la RATP insiste euh, en disant « Oui, pas vu, euh, j'ai pas vu la playlist extrait de séminaire, vous la mettez pas assez en avant. » D'accord Très bien. Deuxième argument, il dit « Je suis en foyer, euh, j'ai pas d'argent, euh, je sais pas quoi, j'ai dû vendre ma voiture. Euh, écoutez, monsieur, je suis navré. En même temps, euh, a priori, euh, vous êtes ma ma adulte, majeur, vous avez un libre-arbitre. On fait aucun démarchage, personne n'a tapé à votre porte, personne ne vous a forcé à prendre un crédit euh, revolving pour vous payer un truc. Moi, vous êtes venu me chercher, vous avez vu mes articles, vous avez vu ma chaîne, vous avez voulu acheter. Et euh, le troisième, la troisième réponse euh, était plus, plus menaçante. Mais encore une fois, il n'y avait pas de fondement euh, juridique, si tu veux. Donc, on avait classé. Bon. Et j'avais fini par dire, écoutez, bon, moi, je vous ai répondu trois fois poliment. Maintenant, je vais classer le dossier. Et je vous encourage, euh, quand vous avez un doute sur quelque chose que vous ne connaissez pas, à en acheter un, pas 25. Euh, moi, il euh, y, y a une prestation, il y a une performance, euh, je ne sais pas, il euh, y a un petit cabinet de massage, là, euh, que j'ai envie de tester, je ne prends pas euh, un abonnement sur 25 ans. J'essaie je une fois, je prends, je prends un massage, pas euh, 25, tu vois. On a une étrangeté par an, grosso modo, là, c'était l'étrangeté de 2018, c'était le type soi-disant au RSA ou au RMI, qui aurait soi-disant vendu sa voiture pour s'acheter 3 ou 4 000 euros de, de, de, de conférences, sans en tester une auparavant, sans écouter les, les 50 extraits gratuits, sans rien savoir, comme ça, en faisant un virement dont ne sais où. Donc ça, ça pue l'arnaque à planer évidemment. Et en fait, ce qu'il a fait, tout de la RATP, c'est qu'il a écrit au procureur de sa région, et euh, il a suffisamment bien tourné sa plainte après peut-être que son patronyme également le mettait dans le cadre et dans le camp des opprimés donc forcément euh, je veux dire quand tu es opprimé par la société la vie euh, et le patriarcat blanc euh, tu, tu, tu, tu, tu arrives déjà avec des points bonus hein, des points d'avance et dans sa lettre euh, il disait donc être euh, avoir être tombé dans un engrenage euh, avoir été démarché enfin démarché c'est quoi mec enfin, tu viens regarder une chaîne youtube tu viens lire un site internet et tu t'inscris il est où le démarchage moi j'en vois personne chez les gens j'en vois pas de lettres moi je suis démarché tous les jours les jours par le gaz et l'électricité pour me vendre des abonnements des machins nous on appelle personne en 14 ans j'ai jamais appelé ou fait appeler personne au téléphone pour dire bonjour est ce que vous voulez acheter des conférences sur les trucs et les machins jamais de la vie et il a expliqué donc que voilà que dans le cadre d'un démarchage euh, il avait été convaincu de faire un virement machin. mais mec c'est toi qui est venu tout on te connaît pas tu t'es inscrit tu as passé une commande la première que tu n'as même pas payé d'ailleurs parce qu'ensuite moi je suis allé voir les archives il a passé une commande qu'il a jamais honoré et après il en a repassé une autre plus grosse qu'il a honoré et la procureure de Lyon a transmis au procureur de Nice, à la procureure de Nice, qui donc est... Euh tutélaire de, de, de, de mon département, du département sous ma société, et je me suis retrouvé convoqué. J'étais moyennement rassuré, j'étais rassuré d'un côté parce que ce n'était pas un homicide ou un viol ou quoi que ce soit, mais enfin, cette histoire allait me coûter de l'argent, euh, il fallait que je me fasse représenter, etc. parce que le flic était euh, hors de lui, si tu veux, le mec était injurieux et tout. Donc j'ai demandé à Maître Taillet est-ce que j'ai le droit de me faire représenter, etc., dans quelles circonstances. Il m'a dit oui, vous pouvez être représenté, l'avocat ne pourra pas parler, mais il m'a dit allez-y quand même avec un avocat, ça le calmera, en fait. Il hésitera plus à vous injurier euh, en face à face. Taïeb, il est à Paris, donc du coup, j'y vais avec Teboul. <rire> Teboul, c'est l'homologue... Euh, euh, pardon, Teboul est à Paris, j'y vais avec Taïeb. Taïeb, c'est l'homologue niçois de, de, de Teboul. Je te disais qu'il y avait une, une récurrence. Et... Hum, donc ça me coûte 400 euros hors taxe de me, de me faire accompagner au commissariat, etc. Évidemment, toujours, hein, tu craches, tu craches, tu craches. Là, on, a le, on est enfin autorisé à lire, à lire la plainte dans son détail. Le, le brigadier recueille mon, mon, mon témoignage. Donc c'est une matinée qui dure trois heures. Et dans la même... C'était un petit open space. Dans la même pièce, j'avais Louis là, il y avait son homologue, son collègue à côté. Et son homologue ou son collègue, il n'avait pas devant lui hein, Stéphane-Edouard... C'est-à-dire euh, citoyen, contribuable, euh, modèle, euh, casier vierge, tout vierge, euh, félicitations à l'école, euh, euh, qui paye euh, des cotisations à plus en pouvoir et qui se fait saigner par le, le fisc français parce qu'il n'a pas mis sa boîte à l'étranger comme un con. Et à côté, et, et, et poursuivi par Toufik parce que j'aurais soi-disant euh, convaincu de vendre sa voiture alors que j'ai jamais vu Toufik et je ne sais même pas quelle voiture il a et je m'en branle puisque ça me ressemblerait. Et à côté, tu avais brigadier euh, Tartempion, qui avait pas un Toufik, mais qui avait, un, on va dire, un Momo, quoi. Et Momo avait volé de l'essence, dans sa Clio blanche, du diesel. On entendait tout, on était dans la même pièce, on était à la, même, à la distance de toi et moi, c'est-à-dire euh, 2m50. Donc il y avait moi, Taïeb et Momo. Momo voleur d'essence Clio blanche. Et donc Momo avait, euh, en fait, fait le plein de, de, de, de la Clio, une fois ou deux, je crois, d'ailleurs, il était récidiviste. Oui, récidiviste, j'ai entendu le mot récidiviste à Ken sur mer et puis il avait oublié de payer. C'est pas de peau, ça, ça nous arrive pas. C'est normal, tu vas faire le plein d'essence, machin, t'es au téléphone, t'es sur TikTok, tu payes pas, bon, classique, quoi. Et le, le Louis de Momo, le, le, le, le brigadier de Momo, était hyper sympa. Et le mien était odieux. Il était d'une douceur, mais c'était stupéfiant. Même mon avocat, avec qui on a débriefé autour d'un Café ensuite, m'a dit, mais euh, j'ai pas compris. Le type était un immigré sans doute sans papier, ouah, avec des papiers en... papier buvard, quoi, qui avait... À plusieurs reprises, voler de l'essence ou des voitures ou je sais pas quoi. Enfin, c'était une espèce de ferrailleur, euh, ben, un gitan quoi. Et le flic faisait preuve d'une mansuétude avec lui et il lui a dit, je m'en souviendrai toute ma vie. Je l'ai entendu, je te le dis dans les yeux. Il a dit, bon, allez, allez, allez.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 Il disait oui, mais ça s'est passé où C'était où C'était quand Je dis ben, il a téléchargé des trucs que j'ai enregistrés il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans. Il me dit Ah, mais vous l'avez même pas vu enfin, non, Il comprenait rien. Et il me traitait comme un escroc, un gredin, un vandal Et alors que le voleur, le, le, le RATP, Voleur récidiviste avéré, ils étaient tout doux et tout crème avec lui, et ils lui proposaient tout simplement de passer avant la fermeture rapidos, de rembourser et de plus en parler. Même Maître Taïeb n'en revenait pas. Donc, l'anecdote, et donc c'est classé depuis, la procureure de Nice a, a rigolé de l'affaire, enfin, a, a, a, a tout de suite rangé et a vu qu'il y, y avait rien en fait, il n'y a pas d'éléments, j'ai jamais démarché personne, il a acheté de son plein gré, et puis, puis c'est tout. C'est évidemment une escroquerie, hein, à la base, c'est simplement quelqu'un qui a voulu essayer d'obtenir le fruit de mon travail gratuitement, il a joué, il a perdu. Il a joué, il a perdu. Bon, ben, bah, euh, Coco, euh, t'as perdu, t'as perdu. Tu, tu, tu vas jouer avec quelqu'un d'autre, ou tu, tu... Mais par contre, ce qui était effarant, c'est le comportement de la police. C'est-à-dire que on a eu des démonstrations pendant les Gilets jaunes de ce qu'ils étaient prêts à faire pour réprimer le peuple français. On a eu des démonstrations pendant le confinement, de ce qu'ils étaient prêts à ne pas voir et à ne pas faire dans les départements, les régions, les quartiers où ils sont sommés de ne pas voir et de ne pas faire. Et là, maintenant, on est dans la phase 3, où ils ne sont même plus, euh, finalement, défiant par rapport à la, à la racaille. Ils sont soumis. C'est-à-dire que là, on est sur le commissariat qui borde le quartier des Moulins. Hein, à Nice, il y a deux quartiers chauds qui s'appellent l'Ariane et les Moulins. Là, c'est le commissariat qui borde les Moulins. Et euh, il était évident qu'ils sont dans une forme de... De pacte, de. Ils achètent la paix en fait. C'est-à-dire, tu vas rembourser gentiment l'essence que tu as volée, tu rends le sac à la vieille dame, etc. On te fera rien. Et, et ils n'élèvent jamais la, la voix ou le ton. Par contre, ils l'élèvent en fait sur des contribuables euh, modèles. Tu vois Et euh, tout ça, mais. Ils passent leur frustration en fait. C'est ça. C'est ce que je disais une semaine avant les Gilets jaunes en disant attention, on va prendre cher parce que les flics vont passer leur frustration et leur nerf sur les, les gens honnêtes. Et là, je l'ai vu. Je sais pas si tu te rappelles de ce film qui s'appelle La haine. Il y a une scène où euh, c'est euh, Toufik Toufik rend la merguez, parce qu'il vole une merguez dans un barbecue. Et là, c'est Toufik rend l'essence, quoi. Et rend l'essence, et il ne t'arrivera rien. Et moi, cette aventure m'a coûté un été de merde à stresser, m'a coûté 480 euros, 400 plus euh, 20 TVA, pour me faire accompagner, plus un aller-retour à Nice, exprès, ça m'a coûté mille balles, en fait, cette histoire. Plus du stress, plus du temps, plus préparer mon dossier, parce que j'ai évidemment dû photocopier tous les éléments, etc. Et ça a pris à un représentant des forces de l'ordre, 3 heures. 3 c'est-à-dire que 3 heures, plus m'appeler, plus préparer le dossier, ça lui a pris une demi-journée, en fait. Donc, une demi-journée de nos impôts est allée à auditionner un brave type qui a un casier vierge et qui a jamais rien fait. Et par contre, Châtier, Mouloud, voleur d'essence... Ça a pris 20 minutes et c'était « Vas-y, euh, si, si tu me promets que tu passes à rendre l'essence avant 17h30, il ne se passera rien, quoi euh, ». Ça n'augure rien de bon. Ça, ça, ça n'augure rien de bon, Christophe. Ça n'augure rien de bon et euh, je crains d'avoir raison. Je crains énormément d'avoir raison. J'attends vos remarques en commentaire. On a le droit d'en de, de, de, parler. C'est classé. Avis au petit malin qui me refrait le coup pour l'anniversaire euh, 2020, hein, de faire euh, nono 14-14 et euh, de se faire rembourser, ça ne marche pas. Hein, parce que d'abord, j'ai compris le truc. En plus, mes conditions générales sont encore plus renforcées. Et en plus, j'ai un directeur juridique maintenant